D'abord, il faudrait euh, construire un projet qui parte des besoins des citoyens et des besoins sociaux, un projet qui répond aux exigences écologiques euh, de notre temps, et un projet démocratique et solidaire euh, entre les peuples européens, et voilà, déjà, déjà si on arrive à faire ça, c'est bien, <rire> c'est l'exact contraire, c'est l'absence de, de vision, c'est euh, la casse de tous les progrès, de, tout, de toutes les, les idées qui ont fait qu'on a réussi à, à construire une société, qu'on pourrait faire une société qui prenne en compte l'humain et les besoins humains d'abord. Donc l'austérité c'est la destruction alors que notre alternative de gauche c'est la construction.